Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors vous avez tant demandé des vidéos sur la programmation informatique sur le langage Python. Alors aujourd'hui, donc on va commencer par les bases des bases, donc apprendre chaque fois ou chaque jour encore donc qui se fera, je mettrai des vidéos qui donc montreront ou la pratique des bases du langage Python. Et là nous verrons donc les fonctions, les boucles, les les chaînes de caractères, les entiers, nous verrons tout. Mais aujourd'hui, particulièrement, particulièrement, nous allons parler des variables. Donc, une variable, je ne parlerai pas ici de comment faire pour installer déjà Python et pour apprendre à programmer. Mais je vous montre simplement ici comment voilà, créer une variable. Et c'est quoi une variable en langage Python Mais aussi, je ferai une vidéo pour vous montrer comment installer le, le, le, le, on va dire quoi, l'environnement de d'écriture du code et aussi je vous montrerai comment voilà installer un éditeur de code soit Visual Studio ou euh, PyCharm donc aujourd'hui c'est quoi une variable donc sans tarder nous allons aller sur donc la théorie d'abord donc il faut savoir déjà qu'une va une va, une, va une variable c'est un élément qui permet de stocker aléatoirement ou encore, non seulement de stocker, ça peut stocker la mémoire, ça permet de stocker plutôt un autre élément. Ça permet également voilà, de référencer une valeur. Donc, le référencement de la valeur ou encore, ça permet de stocker une valeur aléatoirement. Parce que les valeurs stockées par des variables peuvent, comme on le dit, varier ou changer. Et les valeurs stockées par une variable peut-être des entiers, des chaînes de caractères ou encore des flottes, donc, décis... donc les nombres décimaux. Donc là, nous allons aller directement sur l'éditeur de code. Moi, je l'ai déjà, mais je vais vous faire une vidéo comment installer votre éditeur de code. Nous allons voir, pas à pas, voilà les types de euh, variables, les formes de variables. Comment voilà une variable peut être... Qu'est-ce qui peut être référencé dans une variable OK. Donc, nous allons directement sur notre éditeur de code. N'hésitez pas tout à l'heure. Alors, nous allons suivre... Jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons donc notre éditeur de code ici. Voilà, moi j'utilise PyCharm. PyCharm. Voilà, j'ai déjà créé donc j'ai créé ici donc déjà mon document Python. C'est à l'intérieur du document Python qu'il faut écrire Et tous les détails là. Viendront pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà comment installer Python sur son sur leur PC. Donc allez, on va parler d'une variable. Alors je disais qu'une variable peut référencer un entier, une chaîne de caractères ou encore un float, donc un, un nombre décimal. Alors, une variable référence une valeur. Je vais prendre exemple. Ici, en Python, Voilà, on peut écrire des variables de différentes manières. Mais sachez que vous ne pouvez pas commencer une variable en écrivant un chiffre et ensuite du nom, et dire égal à ceci. Voilà, ça ressemblerait à une variable, mais non. En Python, vous voyez qu'il y a une erreur en rouge. On ne commence jamais le nom d'une variable par un chiffre. OK Donc, Déjà, il faut effacer cette idée. Donc, on ne commence pas le nom, euh, une variable par des chiffres. On ne peut pas commencer également par majuscule. Vous ne pouvez pas également écrire votre variable comme ça. Par exemple, si vous avez, vous avez besoin d'écrire nom d'utilisateur, vous ne devez pas écrire nom d'utilisateur. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça comme ça complètement dans l'utilisateur. Utilisateur. Vous ne pouvez pas écrire comme ça, même si vous le faites et vous dites c'est égal à, euh, par exemple, R, vous voyez que je vais faire ça. Donc, si vous dites par exemple désolé, ok, utilisateur. Si vous dites par exemple ceci est égal à ici, par exemple, euh, je sais pas. Vous allez dire c'est égal par exemple à manger. Je prends au et je ferme. Vous dites que c'est égal à ça. Logiquement, ça ne va pas reconnaître. Vous voyez que ça ne reconnaît pas parce que on ne peut pas écrire une variable. Avec voilà, des espaces Des espacements Ce n'est pas autorisé par Python Donc ce qu'il faudra faire si vous voulez écrire nom d'utilisateur Vous pouvez écrire nom vous Faites underscore pour dire utilisateur Ça c'est déjà la manière Juste la manière d'écrire une variable Et vous voyez que là ça passe Donc nom d'utilisateur underscore Et voilà écrivez utilisateur Donc ok Maintenant ça je vous ai dit Une variable peut référencer Une chaîne de caractères Notre chaîne de caractères, c'est simplement voilà, manger par exemple. Donc, je vais dire ma variable référence la valeur manger qui est une chaîne de caractère. N'est-ce pas? Je peux encore faire, voilà, je peux écrire autre chose. Je vais écrire par exemple Apple ici. Et puis je vais écrire est égal ici. Et je vais mettre une, une, une valeur, une chaîne de caractère encore. Je vais dire euh, courir par exemple. Ok? Ça, tout ça sont des chaînes de caractère. Mais je vais dire également une. Euh, une variable peut référencer une, un entier, donc je vais écrire par exemple un entier, je vais écrire number, il faut savoir que en programmation Python, c'est toujours encore mieux d'écrire tout en anglais, si vous connaissez vous avez de l'anglais technique, il est mieux d'utiliser de l'anglais, donc je vais écrire number, et je, gale, je dis égal à 12, vous voyez qu'ici je peux référencer également, la voilà, un nombre, vous voyez qu'ici c'est toujours vert, je suis dans la bonne direction, donc j'ai référencé un entier, je peux également référencer, voilà, euh, un autre chiffre, je vais écrire par exemple Sean, euh, voilà, et puis je mets un égal, et je vais référencer ici, et voilà, je vais référencer un entier, mais là sera un nombre décimal, ok, je mets point 4 Vous voyez que c'est également possible de référencer cette valeur-là, ok, maintenant après ça, comment voir que ces variables, ces valeurs ont été également, euh, euh, ont réellement été assignées à ces valeurs, comment voir que ces variables ont réellement été assignées à ces valeurs. Donc il faut maintenant ce qu'on appelle exécuter le script. Vous devez exécuter le script pour voir comment ces valeurs là s'affichent sur la console. Ok Maintenant, donc pour exécuter le, le script, vous devez printer. Vous devez faire print ici. Vous faites un print. Donc le print, on commence par qui par nom d'utilisateur. Donc on va printer, printer d'abord sur nom d'utilisateur. C'est déjà là. On clique. Vous mettez une virgule parce qu'on veut voir toutes les variables, tout le, le résultat de toutes les variables que nous avons, donc voilà, affiché. Après, on a number, ici. On a number, vous mettez encore virgule. Après, on termine par, voilà, fern, comme on l'a écrit, ici. OK, donc elle est aussi également là. Voilà, je vais juste effacer ici. OK. Donc là, nous avons nos variables ici. On termine. Ok, maintenant là, je vais faire un print. Vous venez donc sur votre programme ici, vous cliquez côté droit et vous venez faire Run sur votre programme. Et vous voyez, regardez comment ça affiche. On affiche ici Manger, Courir, 12 et 1245. Ça veut dire que ces nombres ont bien été référencés dans les variables. Donc ici, Manger est dans la variable non utilisateur. Courir est dans la variable ici 12 dans la variable number et 12,45 dans la variable 12,45 comme vous le dites ok donc on a bien exécuté le programme le programme fonctionne correctement ok donc ça vous avez déjà fait une chose comme ça cela veut dire donc que vous pouvez faire par exemple un exercice où vous dites vous faites par exemple un exercice concret ici on oh, parle faire un exercice ici concrètement ok on va référencer, imaginez, on va référencer des variables qui prennent des notes, de vos notes de français, par exemple, vos notes de maths, vos notes de français, vos notes de sciences physiques. On va référencer des, des, des notes, mais ce sera des valeurs. Donc, des variables qui vont référencer des valeurs, par exemple, vos notes 1. Note, on va dire, par exemple, note 1. Je vais prendre, par exemple, on va écrire, éviter d'écrire en majuscule, on va mettre note 1, par exemple, note 1, comme vous savez déjà, égal. vous ouvrez les crochets, note 1, est-ce que vous allez mettre, où je vais décrocher Non, là on a écrit les valeurs, donc vous n'avez pas besoin de vous décrocher, note 1 est égale à 10, ok Mais votre note ici, c'est euh, euh, c'est ce qu'on appelle euh, votre note de français par exemple, si c'est ce votre note de français, donc on va appeler ça juste note 1 par exemple, note 1, ok, ici c'est bien écrit, ok d'accord, donc il faut aussi déjà bien vous positionner parce que si vous décalez, ce n'est pas bon, il faut bien vous positionner à la ligne, c'est aussi les conventions, les donc note 1, imaginons, vous avez pris Note 1, une, une valeur. Note 2, c'est par exemple votre, euh, votre note de français. Vous voilà, mettez par exemple 12. Voilà. Note 3, par exemple. Note 3, c'est votre moyenne de maths, par exemple. Vous mettez par exemple 14. Ok. Ça, vous venez à peine. Vous venez, ce que vous venez faire, c'est référencer voilà, des valeurs dans les variables. Donc, vos trois notes sont là. Maintenant, exemple, vous avez besoin de calculer. Voilà les note, ou la moyenne de ces euh, valeurs qui sont dans les variables, qu'est-ce que vous faites Vous créez encore, par exemple, une variable une variable qui s'appelle résultat, mais je vais écrire résultat en anglais. Vous mettez résultat, par exemple, et vous mettez égal. résultat égal à cette variable-là qui va faire la moyenne de tout. Je fais résultat et je mets quoi J'écris résultat est égal à note note 1 ok, plus Note 2, OK, plus, je vais écrire ça comme ça, plus note 3. Bon, vous remarquez qu'il y a une note, ici j'ai écrit une note, OK, je vais mettre, on passe ici, note, OK, d'accord. Donc, c'est bien écrit, donc on a écrit tout ça, et on va dire diviser. On veut diviser ces notes-là, donc par combien Par 3, le coefficient pour la moyenne. Donc on va faire diviser, ici diviser par combien Diviser par 3. Ok, Donc là, on a créé une, on, on a référencé premièrement l'exercice, les trois notes de, de, de vos matières, voilà, dans une variable. Et ensuite, on a pris euh, ces valeurs, on a décidé de calculer la moyenne. Et pour calculer la moyenne, on a créé une autre variable qui est égale à résultat. Cette variable-là va nous faire la moyenne de toutes les autres variables. Parce qu'on sait que dans les autres variables, il y a des chiffres. Donc, allez, on fait simplement une variable qui fait le calcul. Et ensuite, on va afficher le résultat en faisant print. Donc, on va printer le résultat ici pour faire un print du résultat. Alors, la variable, on doit c'est qu'on veut afficher, c'est le résultat de la variable. Donc, le résultat de la variable se trouve dans la variable result. Ici. Vous voyez bien que c'est notre variable result qui doit nous donner le résultat. Et logiquement, on doit avoir la moyenne divisée. 10 divisé, divisé, divisé. On doit avoir logiquement une moyenne. Vous savez, soit 11... 11, euh, 11 et quelques, donc vous venez ici sur votre programme ok, on fait ça voilà, et on met run ici, on voit ce qui s'est passé donc vous voyez bien vous même, regardez, ça fait une moyenne de 12 ok, maintenant ici, bon, vous pouvez dire bon, c est, c est, c est, pourquoi le 12 est là, non, je vais recommencer je vais écrire par exemple autre chose, je vous ai dit par exemple, là c'est le résultat vous voyez que la variable a calculé on a eu le résultat. Notre variable ici a référencé le calcul de la note. Et on fait un print pour afficher le résultat. Le résultat, c'est notre variable résultat qui donne la moyenne. Et ici, pour mettre plus de précision, je vais mettre par exemple la moyenne de l'élève est de... Voilà. Ici, je vais mettre... Pour afficher, pour écrire une chaîne de caractères, il faut toujours ouvrir les, gu les guillemets. Donc, je vais écrire la moyenne. La moyenne de l'élève. L'élève. Ici. Est 2 ok, et vous fermez ici. Ok, vous mettez une virgule pour mettre séparation. Voilà, donc là j'ai la moyenne de l'élève est 2, et ensuite vous allez ici pour voir vraiment que ça voilà. Ça fait la moyenne, et voilà la moyenne de l'élève. La moyenne de l'élève ici, la moyenne de l'élève est de 12 00. 0. Donc, vous avez bien compris la notion de variable. Je ne vais pas me tendre parce que je ne vais pas faire de longues vidéos. Donc, je vais vous laisser réfléchir sur cet exercice. Ceux qui vont faire des commentaires pour m'envoyer euh, voilà, leur avis, comment ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Et on en discutera donc après avoir voilà, fait ce beau donc, ce beau tuto. Donc, prenez l'exercice, regardez. Pour ceux qui voudraient, ceux qui voulaient programmer, voilà, vous avez un exercice sur les variables. Donc, une variable permet de référencer des valeurs. Ça peut être des valeurs. Ici, on a fait la moyenne, mais ça peut être aussi, on peut représenter aussi, par exemple, les noms de personnes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer sur les variables, les opérations dans les variables et voir ce qu'on peut faire dans les variables. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé Donc, dans beaucoup euh, dans beaucoup de choses. Cette vidéo dure 13 minutes, mais j'espère que ça vous aidera pour ceux qui sont passionnés bien d'informatique. Et merci encore à tous. Bonne soirée. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.